Bonjour, je suis Alexandre Decroix, je suis le ministre de la Coopération au Développement. Je voudrais bien vous parler d'un projet que je trouve très important, c'est le projet Save by the Ball. Comme vous le savez peut-être, chaque année, le 5 octobre, c'est la Journée mondiale euh, des enseignants. C'est une journée très importante, je ne dois pas vous en convaincre, parce que naturellement, nous voulons donner toutes les chances à nos jeunes, en Belgique, mais surtout dans le reste du monde. Je vais dans plein de places euh, au monde et à chaque fois, je vois le rôle primordial que l'enseignement joue dans la formation de nos jeunes. L'enseignement donne des opportunités aux jeunes, leur apprend à prendre ces opportunités et leur donne les, pas, les capacités de faire le meilleur de, euh, de leur vie. Et donc, j'espère qu'ensemble avec moi, vous allez euh, supporter cette, cette action. Une chose que vous pouvez faire, c'est d'aller au site By the .be et certainement veillez que le 5 octobre, la sonnette sonne pour la journée internationale des enseignants. Merci beaucoup.